Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment donc, transformer un schéma entité association en SQL Alors pour faire ça on va ouvrir un exemple avec euh, le logiciel looping Ensuite on paramètre l'exportation euh, en SQL vers MariaDB On exporte ce script et ensuite on passe sous MariaDB et euh, on vérifie que tout s'est bien déroulé Allez c'est parti, on ouvre le schéma Donc là on a un, on a un exemple de schéma avec euh, donc deux entités une association qui relie euh, deux entités alors déjà on va regarder donc là on a la possibilité de voir euh, un script sql alors avant de faire l'exportation euh, on va aller donc paramétrer sql donc on va configurer le, le système de gestion de base de données donc on choisit bien mariadb donc ça c'est important et on valide on fait ok une fois qu'on a fait ça on va pouvoir récupérer euh, ce, ce script là donc on va faire l'exportation dans l'exportation donc on choisit euh, script sql au format texte hein, donc c'est ce qui nous intéresse donc là euh, on va pas l'appeler bozo.txt alors bozo c'est le nom de la, la base de données on va l'appeler bozo.sql puisque c'est du sql on fait l'exportation et il nous dit que c'est terminé donc on va aller voir euh, l'exportation donc c'est le fichier qui est le résultat, on l'ouvre avec notre pad++ donc voilà, donc là on a notre euh, notre fichier SQL qui a été euh, généré donc nos commandes de création euh, des tables donc on va sélectionner tout, là, on fait un contrôle A contrôle C pour copier tout ça alors ces ordres SQL maintenant on va aller euh, sur un, on va se connecter à un serveur MariaDB hein, pour, euh, pour faire ça alors moi sql voilà j'ai configuré un utilisateur qui s'appelle bobby donc qui euh, alors son mot de passe c'est secret voilà alors bobby il, il a certains droits sur le serveur hein, notamment de, euh, de créer la base de données database basis donc là on regarde la liste des bases de données donc il y en a deux et donc il faut euh, créer la, la base de données euh, bozo donc, cet utilisateur il a le droit de faire ça. Donc, create database. Donc, Bozo. Voilà, il nous dit query OK. Donc, c'est créé. On va refaire un show pour être sûr. Voilà. Euh, si on se place dans cette base de données Bozo et qu'on regarde la liste des tables, bah, cette liste va être vide. Voilà. Et donc, là, je peux faire mon euh, coller donc je, je colle tous euh, mes, mes ordres de création de base de données donc de création de table, excusez-moi, qui étaient euh, dans le script qu'on a exporté précédemment alors la première table statut query ok, donc elle est bien, bien été créée deuxième table événement query ok, elle a bien été créée et pareil pour la table animale on fait un show tables pour voir ça voilà Ok, on a bien nos trois tables. Bon, pour la forme, on va regarder par exemple la table animale, avec un describe, pour voir le, le contenu de cette table. Donc on a bien euh, la création des différents champs avec les, les types choisis. Et euh, voilà, clé primaire, la clé étrangère. Donc tout est créé. Bah écoutez... Euh sur ce... Euh... Ah, une petite chose, oui. Si on rejoue plusieurs fois le, le, le script, on va avoir un, un souci, parce que maintenant, les tables, elles, elles existent déjà dans la, dans la base bozo. Hein. Donc si on veut refaire à nouveau euh, le script, il va falloir dropper cette base de données. Donc ça va supprimer les tables et éventuellement le contenu, si on a mis des données dedans. Donc là, faut faire attention. Mais il faut dropper la base de données et euh, à nouveau recréer euh, toutes les tables. Donc voilà, donc là pour le coup, on a fait le tour. Donc euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.